Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une vidéo, une vidéo un peu express, un petit peu tournée à l'arrache, tout simplement parce que j'ai eu le, le plaisir de recevoir, est-ce qu'on la voit bien, euh, la Livebox 6 ce matin. Euh, j'ai eu la joie du coup de, de, de passer à sa configuration, sa première configuration, et j'ai été confronté à un souci, euh, à un souci d'installation, et je pense à, à coup sûr que 99, voire peut-être même 100% des gens qui vont s'offrir cette Livebox 6 vont être confrontés au même problème que moi, c'est-à-dire un, un message sur la Livebox. Un message tout simplement qui va affirmer que vous n'avez pas branché le câble optique entre la Livebox et le, la, la prise murale où, par où arrive la fibre optique chez vous. Donc là, vous allez un petit peu paniquer, comme moi je l'ai fait, en regardant, en débranchant, en rebranchant, en testant avec d'autres câbles, bref, en faisant tout un tas de choses. Vous allez peut-être vous empresser euh, d'appeler le numéro du service technique, service client Orange au euh, 3900. C'est toujours important de le, le rementionner une, une nouvelle fois. Et donc vous allez être un petit peu confronté à, à ce que à ce que moi j'ai été confronté, c'est-à-dire que euh, on, vous allez partir sur un diagnostic avec le technicien euh, par téléphone, ça va être un peu compliqué, on va partir dans tous les sens. En tout cas, euh, pour vous dire comment résoudre ce souci, c'est très simple. Euh, il y a ce qu'on appelle euh, un numéro ONT, c'est en gros c'est un petit peu le, le numéro qui permet d'identifier euh, la livebox sur un réseau enfin c'est ce qu'on m'a expliqué euh, sur leur réseau en tout cas chez orange donc c'est un peu euh, l'identifiant de votre box Et en fait euh, euh, orange n'a tout simplement pas euh, ce numéro à disposition euh, et donc il va falloir que vous donniez ce numéro ont euh, par téléphone au technicien orange qui lui va effectuer des, des, des modifications des activations certainement pour permettre à votre livebox tout simplement de fonctionner vous allez vous, vous vous allez me demander et je vais vous dire comment trouver euh, ce numéro ONT tout simplement sous votre live box. Vous regardez, vous avez une étiquette et euh, vous allez voir, il y a marqué ONT et euh, en, en face, il y a une série de chiffres et de lettres. Et donc, il est important de fournir cet identifiant à Orange pour que ensuite votre Livebox s'active et que vous puissiez passer aux étapes suivantes en termes de configuration pour cette Livebox 6. Voilà, alors c'est dommage parce que euh, Orange fait des super, franchement, je trouve qu'ils font des super euh, notices très simples très bien expliqué, avec des photos, des images, des, des animations. Enfin, on, on voit vraiment ce qu'on doit faire, on, on le comprend assez facilement. Et pourtant, dans la notice, il est mentionné à aucun moment qu'on peut euh, être euh, confronté à cette difficulté-là. Alors, je veux bien comprendre que la Livebox soit toute récente. En effet, elle vient de sortir hein, il y a à peine, à peine quelques jours. Mais bon, voilà, on peut rapidement perdre du temps. Moi, bon, c'est pas énorme, mais j'ai perdu une trentaine de minutes au téléphone avec, avec une, une technicienne et, euh, de chez Orange. Et donc voilà, ça peut être un petit peu crispant. Donc voilà, je donne cette astuce que j'ai trouvée euh, au départ hein, sur, un, sur un forum orange, mais voilà, je, je le donne au travers de cette chaîne YouTube pour que si vous, vous êtes confronté à cette problématique parce que vous voulez vous offrir cette Livebox 6 ou vous allez euh, directement la recevoir, bref, voilà, il euh, y a de très très grandes chances que vous soyez confronté à cette problématique. Donc, voici la solution que je rappelle Trouvez le numéro ONT présent sous votre live box et vous transmettez ce numéro là au technicien orange que vous allez appeler au 3900. Voilà un petit peu cette petite astuce pour cette petite vidéo express réalisée à l'arrache en mode vlog dans ma chambre. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!